Donc euh, voilà, je vais vous présenter Technopal, euh, autrement dit un, un modèle que j'ai développé. Alors, il euh, y a beaucoup de textes, hein, parce que j'avais un peu peur qu'il y ait beaucoup de monde et que je suis impressionné <rire> et d'en oublier une partie. Donc à la limite, il n'y a pas besoin de prendre beaucoup de notes parce que c'est vraiment tout écrit. Hein. <rire> Donc euh, j'ai déjà détaillé pourquoi j'ai pris justement Scénarii et ensuite pourquoi je l'ai modifié. Quoi. Voilà. Donc, bon, Donc euh, évidemment, moi je suis prof de technologie au départ et euh, on a beaucoup de fiches de consignes, on a beaucoup de procédures à expliquer et ainsi de suite. Donc euh, au départ, on faisait carrément des dossiers papier qu'on devait photocopier à chaque fois euh, et des exemplaires euh, de procédures et ainsi de suite. Donc chaque fois qu'on faisait des erreurs, c'était un peu pénible. Ensuite, du coup, euh, pour faciliter, bah, j'ai commencé à créer euh, des sites web et je mettais mes cours en ligne. Sachant que en fait, moi le serveur il est dans ma salle, directement j'ai un ordinateur dans un coin qui est un vieil ordinateur qui traîne et qui me sert en fait de serveur web. Voilà, donc du coup je publie tout sur celui-là. Il est absolument pas accessible de l'extérieur puisque justement tout à l'heure on parlait de serveurs pédagogiques. Les serveurs pédagogiques c'est une horreur, il faut faire des demandes dès qu'on dépasse des fichiers de 5 mégas. Donc c'est impossible. On ne peut pas avoir du tout du répondant. Non mais enfin nous, dans notre académie, au début j'ai voulu déposer Technopal dessus, il a fallu euh, trois semaines pour le déposer, le modèle. Donc c'est pour ça que quand l'UTC me l'a proposé, j'ai trouvé que c'était nettement plus pratique. Voilà. Et je dépose du coup sur le, dans le forum. Donc euh, quand j'ai vu Opal la première fois, j'ai vu une présentation d'un prof euh, à des journées de l'inspection. J'ai trouvé que l'outil me paraissait très sympa. Donc, euh, il me permettait bah, justement d'insérer euh, les diverses sources, de créer des sites web. Je voyais donc un gain de temps pour la mise en forme, j'avais plus de code euh, quand je voulais mettre des vidéos, des animations flash et ainsi de suite. Euh, et donc, euh, je suis quand même très partisan des, log des logiciels libres, donc c'est aussi ça qui m'a fait choisir. Donc, je n'ai pas essayé les autres, euh, et encore moins sur Google, enfin sur euh, Apple, parce que je ne connais même pas. Voilà. Donc, euh, ce que j'ai reproché à Opal assez vite, c'est que ça permet de créer un cours long, donc universitaire plutôt, justement, et il est divisé en chapitres. Dans l'enseignement secondaire, en fait, ce que l'on a, c'est qu'on a une séquence qui se divise en séances. Donc ça, ça a été mon premier problème euh, à, à définir. Après, euh, on a euh, un autre, une autre terminologie qu'on utilise en technologie, enfin dans les sciences expérimentales en général, c'est qu'on appelle ça un centre d'intérêt qui recouvre plusieurs séquences. D'accord donc, quand j'ai vu euh, Opal, je me suis dit, euh, ça ne me convient pas au niveau de la présentation, de la publication. Donc, euh, je me suis dit, il faut que je retrouve les mots classiques que les élèves sont habitués, euh, une séquence, une séance, un centre d'intérêt, et ainsi de suite. Donc, il, euh, travaille, euh, les élèves travaillent en Ilo en technologie, donc euh, on, a, on lance en gros une problématique, hein, on appelle ça une situation problème, et normalement, ils doivent aboutir à résoudre ce problème par des moyens différents. Donc chaque îlot ne travaille pas spécialement de, sur le même, euh, les mêmes supports, mais ils doivent arriver aux mêmes conclusions. Donc euh, c'est pour ça que ce que j'ai rajouté comme item, j'ai créé deux items euh, euh, qu'on peut externaliser, hein, supplémentaires, qui s'appellent ressources élèves et ressources profs. Donc à chaque fois j'ai gardé en tête que moi je suis prof, j'ai préparé mon cours plusieurs jours à l'avance et euh, du matériel on doit se le partager entre euh, différents profs de techno et il faut que je sache à l'avance, euh, tiens dans telle euh, séquence j'ai besoin de tel matériel, il faut que je vérifie s'il est bien disponible et ainsi de suite. où j'ai tout mon matériel à préparer. Donc euh, ces items ils permettent aussi de rendre du coup le cours un peu moins linéaire euh, qu'une lecture classique avec Opal. quoi. Donc le déroulement d'une séquence, en fait, des fois une séquence c'est une seule séance, hein. c'est comme ça. Donc ici on va retrouver l'organisation du plan que je me suis fixé, c'est une situation problème des hypothèses et la résolution de problème. C'est ce que je vais appeler le module technopal. Ensuite, une fois que les élèves ont travaillé dessus, on doit faire un échange argumenté pour faire un bilan et ainsi de suite. Donc là j'ai créé un autre module qui est le classeur numérique. Puisque, normalement, dans les programmes de technologie, au niveau national, on demande un classeur papier, donc le zéro papier, normalement, on ne doit pas l'avoir, en techno. On demande un classeur papier et un classeur numérique. Donc, euh, le classeur numérique est demandé directement dans le programme. Après, il n'y a pas spécialement d'outils, Nous, il n'y a pas de tablette de distribuer ou quoi que ce soit. Mais donc, on doit en avoir un. Donc, là, c'est le bah, là, la création d'items. Donc, on peut retrouver hein, ici l'organisation euh, du plan. Donc, on va retrouver les différentes parties euh, que j'ai modifiées, en fait. Les deux modules que, dont j'ai parlé. J'ai essayé d'utiliser euh, deux icônes un peu différents. Les ressources élèves, donc les items que j'ai rajoutés. Et j'ai rajouté quelques ressources, en fait. Ces ressources, elles euh, sont pas visibles. Si j'ai une carte, mettons, euh, faite sous FreeMind, elle n'est pas visible dans le visualisateur, mais elle va apparaître au moins avec un icône euh, et pas un fichier non reconnu, quoi. Et, elle sera et on pourra l'insérer qu'en téléchargement. Mais ça permet déjà, euh, moi, de repérer quand même, on a beaucoup de fichiers de euh, différents logiciels, donc euh, justement, euh, on utilise des maquettes numériques, on utilise, euh, mettons, Solidworks, entre autres, Solidworks, c'est absolument impossible sur une tablette, qu'on hein, soit bien d'accord, donc euh, nous, on a des ordinateurs comme ça en salle, et on est sous Windows, quoi chaque ordinateur sous Windows. Donc, euh, pour la mise en forme, donc, je me suis dit, euh, justement, moi, en tant que prof, ben, j'ai toujours deux cours à préparer. En gros, j'en ai un que je vais donner aux élèves et un que je dois garder pour moi, où j'ai toute ma pédagogie, et ainsi de suite. Voilà. Donc, euh, ce que j'ai retrouvé, l'organisation de la classe, le cahier de texte, parce qu'en secondaire, on doit remplir un cahier de texte systématiquement. Et... Euh, donc on a plusieurs euh, éléments, hein, les évaluations, les objectifs, et ainsi de suite, ce qu'on a prévu. Donc j'ai mis en place un code couleur dans le l'éditeur de scénarii, et donc j'ai euh, réutilisé bah, les différents intitulés hein, qui sont, qui sont euh, les termes utilisés dans le dans le programme officiel, quoi, afin euh, que ce soit le plus facilement partageable. J'ai pris mes propres termes, évidemment. Donc ça c'est le module opal classique hein, quand on l'ouvre. Donc Là, le module d'une séquence de Technopal, donc euh, voilà le, le formulaire. Donc on va retrouver par ici, alors euh, ici donc le centre d'intérêt hein, qu'on peut compléter. Euh, je me suis mis une rubrique un petit peu brouillon, c'est penser à faire les photocopies pour toute la séquence, parce que nous on a une version papier, puis des fois on peut faire passer certains papiers, certains documents qui complètent certains matériels hein, qui ne sont euh, pas toujours à côté de l'ordinateur. J'ai les références au programme, hein, euh, puisque, voilà. Et donc, tout ce qui est en jaune, là, en fait, ça va être des choses que, dans la publication classique, euh, n'apparaissent pas. Euh, systématiquement, je ne me pose même pas la question, je fais une publication élève, tout ce qui est dans le jaune disparaît. Si je fais une publication, enfin, ce qui est dans le gris, donc, sans couleur, c'est dire que là, euh, les deux publications l'obtiennent, prof et élève. Voilà, donc c'est commun. Et euh, donc voilà. Et quand c'est du rouge, c'est que on peut choisir des, des balises pédagogiques. Voilà, c'est que j'ai rajouté ce type de ressources à l'intérieur de ces items-là. Donc euh, j'ai essayé de réfléchir comment justement rendre plus facilement, enfin euh, faciliter en fait l'ergonomie euh, pour euh, remplir ce formulaire. Donc euh, dans Technopal, justement dans le module, ça automatiquement s'est développé dès le départ. Afin que le prof qui débute, je dirais, il retrouve déjà les situations. On verra tout à l'heure, dans le classeur numérique, je considère que le prof est déjà habitué à utiliser. Et là, euh, il a juste à rajouter par euh, le bouton droit. Quoi. Donc le classeur numérique, justement, il permet de rédiger la synthèse du cours. Donc euh, moi je publie en fait... Euh, mon classeur numérique de la classe, parce que les élèves nous donnent beaucoup de fichiers, et ainsi de suite. Donc je mets tout dedans. Alors Scénarii est très pratique pour ça, parce que bon, il travaille quand même beaucoup avec euh, Open Office ou LibreOffice suivant les établissements. Il euh, travaille euh, avec des maquettes numériques, et ainsi de suite. Donc ça me permet de euh, donner toutes les productions élèves. Quand les élèves ont passé 3-4 jours sur un diaporama, il est évident que sinon on ne peut pas le donner. Quoi. Donc euh, voilà, euh, là j'en ai déplié un petit peu, hein, mais normalement... Donc ça, euh, voilà ici, euh, le classeur numérique, comment il se présente. Quoi. Donc j'ai inséré, mettons une ressource élève en plus. Euh, voilà. voilà à quoi ressemblent les ressources que l'on peut mettre. Donc, euh, j'ai donné un titre à chaque ressource que l'on trouve ici. Là. Donc euh, ressource élève, objet technique, maquette didactique, euh, logiciel ou fichier numérique, site internet, vidéo, document, classe... Autre matériel, donc évidemment, ils vont être publiés dans l'ordre qu'on les présente. Et ça permet de, de les classer un petit peu, quoi, pour que l'élève s'y retrouve. Voilà. Et puis aussi de leur apprendre certains mots, il hein. ne faut quand même pas oublier que c'est des élèves de sixième, Donc il y a des mots, évidemment, que nous, on va utiliser en fait en cours. Et bien comme ça, ils les retrouvent aussi dans, un peu dans leur publication, et ainsi de suite. Voilà, donc, l'histoire euh, des des fichiers qui sont, dirais, euh, reconnus quand on les place. Voilà comment ils apparaissent. Donc euh, les cartes, bah, on voit quand même euh, le petit papillon euh, de FreeMind. On retrouve euh, pour les fichiers SVG, euh, les fichiers donc, euh, bah, euh, Hydrowing et SolidWorks, hein, c'est euh, tout ce qui nous permet de faire du dessin en 3D, euh, dessin technique. Donc, mais ils sont disponibles uniquement en fichiers de téléchargement par contre. Hein. Ils ne peuvent pas être intégrés dans le site, ça je ne sais pas faire. Voilà. Mais ça permet quand même de se repérer dans l'éditeur. Finalement, ça ne demande pas une grosse modification pour les voir. Et voilà comment, une fois qu'on les publie, à hein, quoi ça ressemble. Voilà, Je les représente comme ça et ils vont apparaître, évidemment, avec un petit lien au bout. Quoi. Donc, sur les publications, bien, le support papier, euh, je n'ai que la version, en gros, du prof. Parce que moi, je n'utilise jamais la version papier pour les élèves. Donc, euh, soit ils ont des... Un cours de photocopie ou quoi que ce soit et là, je dirais moi, je colle des interros que sur la version papier du cours, parce que je considère que tout le monde n'a pas un accès à Internet aussi facilement qu'on l'entend. De plus, euh, donc, euh, bah, je sais pas je, je propose que la version en fait, papier du, euh, du prof, s'il est inspecté ou quoi que ce soit, euh, voilà, il imprime, il y a 100 pages, l'inspecteur a le courage de lire. Moi, la dernière fois que j'ai été inspecté, j'ai oublié de l'imprimer. ai même pas pensé, parce que c'est vrai que je ne l'utilise vraiment jamais, en fait, au quotidien. Ça fait des gros fichiers, hein, euh, quand on imprime les versions papier. Alors euh, moi, avec des élèves de 6e, je ne vais pas leur présenter un truc avec 50 pages. Hein. Sinon, euh, je me fais regarder bizarrement, hein, de la part des élèves, mais aussi des parents. On se bien d'accord. Donc ici, j'ai élaboré donc, euh, un système d'onglet. Alors, je ne sais pas si on les voit trop, parce que c'est un peu jaune. Ici, en fait... Quand on fait publier un cours, on a la version web, donc ça c'est la version élève. La version web prof, c'est la version euh, justement avec euh, tous les items et ainsi de suite, euh, qui sont liés à la, à la pédagogie euh, un peu cachée, on va dire. J'ai une version euh, TBI prof, qui est euh, une version avec annotation, donc on verra tout à l'heure. Et puis il y a euh, bah, le module de SCORM, hein, pour si on veut le mettre sur une plateforme. Moi j'utilise aussi euh, Moodle. J'ai une plateforme Moodle dans ma salle hein, et je fais quelquefois justement une interro avec les, les quiz que j'aurais déjà présenté et ainsi de suite. Donc ça remet un peu les élèves en place puisqu'ils pensent toujours que l'ordinateur c'est plus facile et en général c'est plutôt l'erreur, c'est l'inverse. Les profs sont plus gentils en général. Donc les publications, donc celles qui sont destinées à l'élève. Voilà à quoi mettons ça ressemble. Alors je précise, hein, euh, de Opal, moi j'avais trouvé trouvais pas ça très joli. C'est une des premières choses que j'ai voulu modifier, donc j'ai utilisé euh, Scenarist j'ai modifié toute la charte euh, graphique et puis voilà donc après euh, c'est vrai que j'ai changé les séquences et ainsi de suite. Quoi. Mais c'est vrai que c'est une des choses que je trouvais pas très belle. Voilà. Donc euh, on retrouve donc euh, voilà une présentation telle que l'élève la voit. Si j'ai la version prof, donc elle est ici, donc euh, on retrouve le, un petit peu le code couleur, j'ai gardé euh, toutes les croix jaunes, ça représente euh, des éléments euh, qui sont que pour le prof. Et la version TBI, en fait, j'utilise euh, le système dans Opal. Euh, J'ai détourné un peu le truc avec euh, l'annotation possible. Voilà. Donc, euh, il suffit en fait, de cliquer sur le petit... Quand on fait des annotations, on a un petit crayon qui se trouve tout en haut à droite. Il suffit de cliquer et on peut insérer des lignes et ainsi de suite. Alors, euh, si on l'utilise avec un logiciel de TBI eh bien on peut soit prendre une photo ou découper et ainsi de suite. Voilà. Oui. Oh bah oui, mais je me dépêche. J'arrête pas de cliquer. <rire> Donc ça c'est le classeur numérique, voilà comment il se présente. Hein. Et du coup, il y a, mettons un item, je range mon classeur, parce qu'ils ont un classeur papier à côté. quoi. Donc voilà, ils retrouvent, s'ils ont été absents, ils ont les fiches qu'ils doivent retrouver, et ainsi de suite. quoi. Donc là, je dis le résumé, hein. justement. Euh quels sont les différents, les deux gros modules, quoi, donc on va pas le prendre. Donc, on m'a demandé un petit peu de présenter comment euh, j'ai fait pour euh, scénar, enfin, modifier Opal, puisque je l'ai fait en autodidacte, euh, j'ai essayé évidemment les deux tutoriels euh, Scénario Builder, mais une fois qu'on a fait ces deux-là, et qu'on voit Opal, il euh, y a vraiment plus qu'un univers, hein, sans faire à, avec elle lot univers, euh, il est pas prêt de le combler, celui-là. On est loin quand même du résultat. Hein. On se dit, mais euh, c'est pas possible. Quoi. Donc, euh, si je voulais créer mon propre module complet, j'ai trouvé que ce n'était pas terrible. Enfin, j'en étais pas capable, en fait. Et donc, euh, bah, j'ai choisi de dériver Opal. Et vu que voilà, je n'ai pas beaucoup d'idées, moi, je l'ai appelé Technopal, hein, puisque je suis prof de Techno. Voilà. Donc, euh, j'ai utilisé, en gros... Alors, moi, je suis sous Linux, au niveau personnel. Donc, j'ai utilisé au départ, ben, justement, un moyen pour retrouver, je dirais, euh, toute une chaîne de caractères dans le modèle de d'Opal. J'ai recherché, mettons, euh, comment c'est le module, et puis voilà, euh, du coup, je pouvais le modifier, puisqu'en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a qu'un ou deux fichiers, finalement, où apparaître ces mots-là. Donc, ça m'a permis de repérer où était le mot chapitre, et ainsi de suite. Il suffisait juste de changer le mot dans, dans les fichiers. Au départ, c'est comme ça que j'ai fait. Hein. Voilà. Et puis après, euh, j'utilise... Voilà, maintenant, on n'a plus besoin puisque dans scénario 4, le moteur de recherche l'intègre directement, justement. Mais bon, moi, je vais continuer à utiliser les deux puisque ça me permet d'avoir deux logiciels d'ouvert en même temps et de ne pas, des fois, me remplir toute l'interface. J'utilise aussi un logiciel qui me permet de comparer les fichiers. Donc, je regarde, évidemment, euh, entre la dernière version de Opal et la nouvelle, quelles sont les modifications. Et puis, donc, je regarde où, moi, je dois euh, rebidouiller mes, mes items. Donc évidemment, hein, vu ce que j'ai créé, je regarde si, quelles sont les fonctions qui ont été vraiment changées, parce que ça arrive que je suis obligé de retravailler sur certains que j'ai créés. Et puis après, bah, j'utilise évidemment Builder, donc, euh, pour ajouter les, les éléments, donc créer les propres items. Donc euh, avec euh, toute la fonction, euh, recherche, euh, afficher les, les, le réseau d'items, et ainsi de suite, finalement on arrive assez facilement à dériver un modèle, quoi. Enfin, je trouve. Je n'ai pas trouvé que c'était si dur que ça. Voilà. Par contre, il faut avoir quelques bases de CSS euh, si on veut modifier en fait, la charte informatique. Ça, c'est clair, parce que la, les commentaires en fait, dans, dans la présentation ne sont pas super euh, explicites. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être rajouter un peu plus dans, la, dans le stylage de Opal. C'est de faire un petit peu des commentaires en disant bah, « tiens, ça c'est telle partie », et ainsi de suite parce que ce qui oblige effectivement à chercher à, à, toujours à la main. Ça ne veut pas dire faire une doc, mais c'est vrai que présenter un petit peu plus le stylage, de manière à pouvoir, euh, je dirais, enfin, inciter les gens à faire des chartes graphiques, voilà. Et euh, donc moi, le bon problème, c'est que je ne suis pas programmateur, donc voilà, quand j'ai des parties comme ça, je ne sais pas ce que c'est, voilà. Hein, J'avoue que je ne sais même pas quel est le type de langage, Maintenant, euh, c'est du XLS, je crois. Mais si on prend certaines balises qui sont là-dedans et qu'on la tape dans Google, on obtient, mettons, quatre liens sur l'UTC. C'est tout. Ça n'existe nulle part dans le monde. Donc, c'est pas très documenté pour se former soi-même. Là-dessus, euh, voilà. Euh, hein, on se dit, tiens, ça veut dire quoi, ça bah, voilà, Et on tombe que sur euh, Scénario Builder. Le lien, voilà. On n'a que ça. Donc, euh, voilà. Euh, donc, euh, c'est vrai que j'en je, ai parlé, j'aimerais bien que justement, mettons, moi je suis prêt à continuer à essayer de me former pour améliorer mon truc, donc ben, j'aimerais bien avoir justement, euh, même sur scénarii, euh, sur le site, avoir des liens vers, je dirais, une ressource qui me permet d'être un peu fiable, sans me perdre dans Google euh, et savoir chez qui je dois aller chercher euh, l'information. Voilà. Voir euh, un lien euh, vers un document qui aurait un bon tutoriel, et puis voilà, ça me suffit, hein. après c'est une question de temps. Donc, euh, c'est vrai qu'il bah, me faut encore, euh, moi je tâtonne un petit peu pour réussir le fichier de migration. Je regarde comment il a été fait, le fichier de migration Dopal, et je dois le modifier sur le mien. Voilà. Et du coup, un peu cette contrainte, euh, bah, je n'ose pas trop, mettons, je dirais, euh, croiser deux modèles, euh, dériver deux modèles, parce que j'ai peur de ne pas réussir à faire en fait le fichier de migration. Et ça, euh, enfin, dans ma tête, c'est pas possible, je ne peux pas demander aux gens... Et moi-même, j'ai pas envie de tout refaire, euh, tout réécrire, quoi. L'intérêt, c'est quand même de pérenniser le système, quoi. Donc, euh, soit peut-être une version avec tous les modèles dans le même système, sortir un modèle avec euh, tout, je ne sais pas si c'est possible, j'en sais rien, et comme ça, on dérive ce qu'on veut à l'intérieur, je ne sais pas, hein, mais euh, là, quand même, on se rend compte, au bout d'une journée et demie, déjà, enfin, euh, d'une journée, qu'il y a quand même beaucoup de modèles, les uns les autres, alors bon, voilà. Et puis les évolutions, bah, c'est vrai que bon, bah, Technopal, pour l'instant, je l'ai modifié au fur et à mesure de certaines demandes de profs. Hein. Au départ, c'était vraiment tourné techno, maintenant c'est tourné sciences expérimentales. Il y a des profs de physique et des profs de SVT qui me l'ont demandé. Il y a même un autre prof de SVT qui a redérivé la version que j'avais faite, histoire de l'adapter encore un peu plus. Donc pour l'instant, bah, elle est surtout liée aux évolutions futures. Donc la dernière version de Technopal, est sous scénario 4, hein, puisque je la maintiens quand même à jour. J'ai rajouté le module proposé, ben, l'export vers Moodle, puisque moi-même je m'en sers, c'est pour ça que je l'ai modifié. Voilà. Je ne fais pas la publication tablette, parce que bon, je n'ai pas de tablette. Euh, donc, euh, ou il me ferait un, un émulateur, je ne sais pas, pour voir à quoi ça ressemble. Donc, euh, vu que ce n'est pas une priorité de mes achats, euh, je ne compte pas du tout euh, le faire. J'en ai pas besoin dans ma salle. Maintenant, euh, il semblerait que certains soient intéressés, donc euh, je veux bien essayer de voir euh, pour le faire. Je ne pense pas que ça soit trop long. Et par contre, dans les publications, ben justement, euh, en, dans le secondaire, on utilise beaucoup le présentiel quand même, on est devant les élèves. Et c'est vrai que s'il y avait une publication, je dirais, plus vers un tableau numérique, mettons, il y a quand même euh, des logiciels de tableaux numériques, entre autres, comme Sankoré, et euh, ça permettrait de développer et puis de lutter un peu contre les logiciels propriétaires euh, qu'on connaît de certains tableaux numériques, justement, qui imposent un peu leur système. Quoi. Et euh, ça permettrait aussi de soutenir, je pense, une autre communauté euh, de, de libres, de format libre. voilà. Donc euh, c'est vrai que je ne sais pas euh, si c'est possible hein, d'utiliser en fait la, la puissance du logiciel de Sankore, parce que quand on le voit, il est quand même déjà bien abouti. Le seul truc, euh, je dirais, qu'on pourrait leur reprocher, c'est qu'ils ne reconnaissent pas l'écriture. Voilà, Alors, euh, direct, hein. Mais voilà, c'est comme ça. Mais euh, je trouve qu'il est largement au même niveau que certains qui ne reconnaissent pas l'écriture et qui sont vendus. Voilà. Donc c'est un petit peu ce que... J'aimerais je... Voilà. Je... vers si c'était possible. Et là, je pense que ça pourrait largement développer justement scénarii dans le secondaire. Puisque les tableaux numériques quand même apparaissent de plus en plus un peu partout. Voilà. Je vous remercie. Je suis touché. Hein.